Bonjour, alors cette fois je vais vous présenter une nouvelle histoire. Je suis sûr et certain que vous attendez tous une nouvelle histoire. C'est la confection de ma grand-mère, de la sélection d'une famille douée. Cette histoire écrite par... Hany Shen, et traduite par... Hicham Krimi. Je vous présente maintenant les personnages. Voici Ahmed, déguisé par et tu sais qui a fait ça? Ah, c'est la grand-mère. Elle est confessionneuse. Elle est couturière, mais très habile, très douée. C'est pourquoi on appelle une famille douée. Voici bon, la mère, la sœur. Allons-y. Je suis curieux et vous êtes aussi. Allons-y. On va découvrir ensemble cette histoire qui est vraiment très passionnante la confection de ma grand-mère il s'agit de ce type d'habits de ce type de vêtements vraiment très beau la confection de ma grand-mère alors que la grand-mère aidait sa fille à préparer à manger elle entendit Soudain, un vacarme provenant de la chambre de son petit-fils, Ahmed, et se dirige alors vers lui pour découvrir la raison ou la cause de ce bruit, de ce cahut étrange. Elle ouais, se demande ici, regardons s'il vous plaît, c'est la grand-mère, se demande, qui est donc l'origine, pourquoi donc euh, euh, Ahmed euh, a fait ce bruit Qu'est-ce qu'elle a Je vais voir tout de suite. Je suis tout à fait curieuse. On va découvrir euh, l'origine de ce que dans quelques instants. Allons-y. Alors, euh, la grand-mère pénétra, entra dans la pièce et trouva Ahmed euh, en train et d'éparpiller toutes ses affaires. Quant à tous ses vêtements, et se trouvait par terre alors que sa colère et sa tristesse atteignaient leur par paroxysme. Ça veut dire euh, la colère. Et la tristesse d'Ahmed qui, euh, qui atteignait leur mot euh, bon, comme s'il cherchait quelque chose en particulier. Alors regardez bien s'il vous plaît Ahmed et, et écrivez-moi. Elle est en colère. Hmm? Elle est triste et en colère. Pourquoi il est trisé en colère Car il cherchait quelque chose de particulier. On ne sait pas jusqu'à maintenant la cause de ce bruit. Pourquoi il a fait ce bruit Qu'est-ce qu'il cherchait Et la grand-mère qui entrait dans sa chambre, il, elle ne savait rien. Bien sûr, il va demander à son... Petit-fils Ahmed, pourquoi il était en colère? Pourquoi il était triste? Qu'est-ce qu qu'il cherchait? Qu'est-ce qu'il qu qu qu qu ne, qu qu ne, trou, ne trouvait pas? Alors, euh, je crois, d'après moi, qu'il cherchait quelque sorte de vêtements. On va découvrir quelle sorte de, de vêtements et, qu et quelle est donc l'occasion proposée à lui. Allons-y, on va découvrir dans quelques instants. La grand-mère fut choquée, puis aussitôt... À la sourire se lisait sur son visage et elle lui dit Que s'est-il donc passé Ahmed Et quelle est la raison de cette pagaille dans toute la chambre Ahmed expliquait à sa grand-mère avec tristesse, avec colère parce que la grand-mère était, était vraiment choquée par toute cette pagaille dans sa chambre. Ses vêtements étaient tout à fait éparpillés par terre. Il cherchait quelque chose de particulier, oui, on sait. Mais quelle est donc cette chose Quelle est donc l'occasion présentée à lui Ahmed répondait à sa grand-mère avec tristesse. Grand-mère, une cérémonie se tiendra dans deux jours, à l'occasion de la fin d'année scolaire. Et je ne trouve rien de bon et de valable, ni dans mes affaires, ni dans mes habits, pour assister à la fête. Hmm. Regardez bien, s'il vous plaît, cette grand-mère qui est vraiment souriante, qui sait bien écouter. Et vous aussi, il faut apprendre à écouter les autres. Voilà, elle est en train d'écouter l'explication de son petit-fils Ahmed. Grand-mère, une cérémonie se tiendra dans deux jours à l'occasion de la fin d'année scolaire et je ne trouve rien. Je ne trouve rien de bon. Je ne trouve pas de bon vêtement. Ni dans mes affaires ni dans mes habits pour assister à la fête quand même une cérémonie se tiendra dans deux jours c'est-à-dire aura lieu dans deux jours à l'école à l'occasion de la fin d'année scolaire et je ne trouve rien de bon et de valable ni dans mes affaires ni dans mes habits pour assister pour euh, me présenter aussi à la fête. Pour que, pour que je sois là-bas, avec mes camarades, tout à fait fier. Ben, la grand-mère en train d'écouter son petit-fils avec attention et avec sourire. Tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau. Chez elle, c'est le beau sourire tracé sur son visage. La grand-mère rit et dit :« Je n'en fais pas. Amen. Tout d'abord, il faut que tu choisisses euh, le personnage adéquat que tu souhaites incarner. Ensuite, nous nous, appelons, nous, nous euh, Appliqueront à confectionner les équipements. La grand-mère rit et dit Ne t'en fais pas. Ce n'est rien, ce n'est pas grave. Amen. Mais tout d'abord, il faut que tu choisisses un personnage et des quoi que tu souhaites euh, incarner, que tu sois, que, que tu veux tout simplement être là-dedans. L'incarner, ça veut dire tout simplement être latent, que tu vas jouer ce personnage, comme les autres qui jouent par exemple Batman, comme les autres enfants qui aiment euh, ce qu'on appelle le Spider-Man, comme les autres qui veulent tout simplement être euh, Superman, etc., etc. Ce sont des personnages euh, fictifs. Et chaque enfant a sa propre imagination. Il veut être comme euh, un personnage héroïque. Alors, le personnage était quoi que tu Alors, Ahmed. Regarde s'il vous plaît ici, Ahmed. Imagine. Ahmed, imagine euh, un personnage sexiste qu'il adorait. Qu'elle aimait beaucoup. Ce sera donc Superman, je crois. La grand-mère, il dit, ne t'en fais pas. Amen. Tout d'abord, il faut que tu choisisses ça, le personnage convenable que tu souhaites là-dedans, que tu souhaites jouer, que tu souhaites incarner. Ensuite, nous euh, nous appliquerons à confectionner, nous travaillons à coudre, à confectionner les équipements. Ahmed s'accordait un petit temps de réflexion, puis dit avec impatience et enthousiasme, je veux être Superman, ou bien Cindy Bad ou bien encore des personnages de vampires. Puis il se tue. Déçu il dit en fait je sais rien je sais rien voici donc superman avec son avec sa tenue et Ahmed euh, s'accordant un petit temps de réflexion pourquoi donc euh, pour réfléchir qui est donc le personnage que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup incarner, que j'aime beaucoup être là-dedans. Alors, avec, et puis il dit avec impatience et enthousiasme, une grande joie, je veux être, par exemple, Superman. Avec sa tenue, avec sa grandesse rouge, et son drap, rouge aussi, et sa ceinture magique, et sa force, et ses muscles, et sa torse aussi, et son ventre plat en domino, et ses jambes vraiment fortes, ou bien Cindy Bad. Avec ses aventures, ou bien encore des personnages de vampires et tout ce qui est horreur. Puis il se tue. Il ne dit rien. Déçu. Triste encore. Il dit, en fait, je ne sais rien. Je ne sais, je n'en sais rien. Je ne sais rien, je ne sais rien du tout. « La grand-mère s'esclava. » Elle lui dit, « Ne t'inquiète pas, mon fils. Laisse-moi faire. Ceci constitue une œuvre simple extrêmement facile. » Ahmed, s'étendant des paroles de sa grand-mère, il dit, « Mais comment grand-mère Comment Oh, tu dis que c'est facile, que ceci constitue une œuvre simple et facile. Alors, est-ce que tu es capable de coudre, de confectionner ce genre de vêtements Je parle de Cindy ben, je parle de Superman, je parle de Vampire grand-mère s'esclaffa et lui dit ne t'inquiète pas mon fils ce n'est pas grave laisse-moi faire laisse-moi me débrouiller ceci euh, constitue ceci euh, est, est une œuvre euh, simple et vraiment facile Ahmed est tout à fait surpris Ahmed s'étonna des paroles de sa grand-mère. Et il dit, mais comment, grand-mère? Mais comment? Mais comment tu, tu vas faire tout ça? Quant à la mère, la mère d'Ahmed, elle entendit la discussion, se dirigeait vers Ahmed et lui dit, en souriant mais ne sais-tu pas que ta grand-mère faisait partie des meilleurs dessinateurs de mode, et qu'il était bruyant dans l'art de la couture, tu ne sais pas, tu ne sais pas tout ça, toi tu es surpris par ces paroles, alors regardons s'il vous plaît ici, alors toujours Ahmed euh, est tout à fait surpris, mais comment euh, ma grand-mère a fait tout ça et la réponse de mère va tout simplement convaincre Ahmed. Quant à la mère, elle entendait la discussion, ça veut dire le dialogue entre ces deux personnages, parle de la grand-mère et son petit-fils Ahmed. Quant à la mère, elle entendait la discussion, se dirigeait vers Ahmed et lui dit en souriant, tout à fait confiante. Ben, mais... Mais ne sais-tu pas que, ne sais-tu pas que, ne sais-tu pas que ta grand-mère faisait partie des meilleurs dessinateurs du de monde et qu'elle était vraiment bruyante dans l'art de la couture depuis sa jeunesse Je mmh. ne sais pas Tu ne sais pas, Ahmed il sait, regardons le langage corporel, regardons le langage de ses mains, et il veut tout simplement convaincre son petit-fils que sa mère, ça veut dire sa grand-mère d'Ahmed, est tout à fait douée, est une vraie couturière, une vraie dessinatrice. C'est parmi les meilleurs dessinateurs de monde, je parle ici justement, et qu'il était vraiment et qu'il sera bruyante dans l'art de la culture. Ahmed se met à réfléchir avec une grande angoisse à la façon comment sa grand-mère allait mettre la main à l'ouvrage et songeant même à demander à son père de lui acheter certains déguisements déjà prêts. Mais finalement, il se fia à la promesse de sa grand-mère. Alors, regardons, s'il vous plaît ici, le personnage d'Ahmed. Oui, elle a peur. Oui, on sait pourquoi elle a peur. La peur veut dire tout simplement l'angoisse. Ahmed se met à réfléchir avec une grande angoisse. Avec une grande peur. À la façon comment sa grand-mère allait mettre la main à l'ouvrage. Ça veut dire tout simplement, elle a peur que le temps coule. Et sa grand-mère, ça veut dire le temps coule, on va. Ça veut dire que sa grand-mère ne sera pas capable de tenir sa promesse. À la façon comment sa grand-mère allait mettre la main à l'ouvrage et songea et pensa même à demander à son père de lui acheter certains déguisements déjà pris. Ça veut dire, au lieu d'attendre sa grand-mère, au lieu d'attendre l'ouvrage de sa grand-mère, il réfléchit comme ça, il pense comme ça. Son père est-ce que elle est capable de m'acheter quelques déguisements déjà prêts au marché Mais finalement, mais finalement, il se fia. Il fait sa confiance. Voilà. Il se fie à la promesse. Voilà. De sa grand-mère. Alors d'abord, elle a peur. Regardons. Elle a peur que sa grand-mère ne réussit pas. Ou sa grand-mère euh, est en retard. Puisque la cérémonie sera aura lieu dans quelques jours. Ou même aujourd'hui, on ne sait pas. Il se demande comment sa grand-mère grand peut réussir à faire son ouvrage avec succès. Il pense aussi à son père. Il, lui, il veut tout simplement lui demander euh, d'acheter de ach, quelques de, que déguisements tout à fait prêts pour qu'il soit aussi présent et assister avec ses camarades la cérémonie de la fin d'année scolaire. Le matin de la fête, Ahmed était assez tout seul dans sa chambre. Désemparée, elle a tellement réfléchi que la déception s'empara de lui. Sa grand-mère se présenta à lui subitement si tandis qu'elle lui avait préparé une grande et heureuse surprise. Voici donc euh, le grand, euh, le père euh, d'Ahmed. Il n'est pas, pas au courant de ce qui se passe dans la maison. Et ici, si c'est Ahmed en train de réfléchir. Est-ce que je peux dire à mon père qu'il m'achète quelques équipements, quelques déguisements pour que j'assiste moi aussi à la fête Mais heureusement... Heureusement, sa grand-mère se, pré se, pré se présenta à lui subitement, ça veut dire euh, soudainement, tandis qu'elle lui avait préparé une grande et heureuse surprise. Allons-y, allons-y, mes chers élèves, allons-y, mes chers enfants, on va découvrir ensemble qu'est donc cette heureuse, cette heureuse bonne nouvelle. La grand-mère lui dit. Alors qu'elle tenait certains vêtements à la main, es-tu prêt pour la fête à la dame Dès qu'Ahmed vit les vêtements dans la main de sa grand-mère, la stupéfaction s'empara de lui en raison de la beauté des couleurs. Et le savoir-faire de la confection de sa grand-mère. Voici, le, voici donc les vêtements d'Aladin. Ahmed est devenu Aladin. La grand-mère lui dit, alors alors qu'elle tenait certains vêtements à la main. Bien sûr, ce sont des vêtements d'Aladin. Et... et es-tu prêt pour la fête d'Aladin? Dès qu'Ahmed vit comme ça, les vêtements dans la main de sa grand-mère, lorsqu'il a vu les vêtements dans la main de sa grand-mère, la stupéfaction, la grande surprise, euh, plein de joie, s'empara de lui en raison de la beauté des couleurs. Voilà, c'est que couleurs sent vraiment vives. De, de la beauté des couleurs et le savoir-faire. De la confection de sa grand-mère. Maintenant, elle est, elle, est, elle est tout à fait convaincue que sa grand-mère est parmi les meilleurs dessinateurs du mo de, de mode et parmi les meilleures couturières du monde. Parce qu'elle parce que, parce que a cette, cette habilité de confectionner de beaux vêtements. Ça veut dire de coudre de beaux vêtements. Ahmed Joyeux Couru et l'étreignit, prit aussitôt les habits et se met à se déguiser en personnage devant le miroir alors que la grand-mère l'observait, souriante. La mère fut stupéfaite du déguisement d'Ahmed et fait des éloges du talent de la grand-mère. Quant à Salma, sa sœur, sa stupéfaction, N'en fait que plus grande, et il ne tarda pas à porter une lampe qui se trouvait au milieu de ses jouets à son frère. La mère fut stupéfaite, fut surprise du déguisement d'Ahmad et fit des éloges du talent de la grand-mère. Ça veut de sa propre mère. Quant à Salma, la sœur d'Ahmed, sa stupéfaction n'en fait que plus grande et il ne tarda pas à porter une lampe qui se trouvait au milieu de ses jouets à son frère. Une lampe, euh, veut dire tout simplement euh, parmi les équipements de Aladdin. Avec djinn. Et la lampe magique sortant des jeans bleus comme ça. <rire> Finalement, tous les membres furent présents à la fête de fin d'année et la surprise fut monce lorsque Ahmed remporta le prix de la meilleure confection et du meilleur personnage lors de la fête de cette année. Finalement, tous les membres de sa famille furent présents, c'est-à-dire euh, étaient présents à la fête de fin d'année et la surprise fut immense, était vraiment immense. Lorsque Ahmed remporta le prix de la meilleure de la meilleure confection des meilleurs personnages lors de la fête de cette année, il s'agit de Aladdin et la lampe magique. Lorsque tout le monde retourna à la maison, Ahmed présenta la coupe à sa grand-mère et lui dit « Ma grand-mère, ma grand-mère est la personnage qui mérite les félicitations et l'éloge. Si ce n'était pas elle, je n'aurais jamais obtenu ce grand prix. Merci à toi, grand-mère chérie. Quand tout le monde, quand toute la famille retourna à la maison, Ahmed présenta la coupe, comme ça. La coupe. À sa grand-mère, il lui dit, ma grand-mère est... Le perso et la personne qui mérite les félicitations et les loges aussi.